Moi je vais vous parler de performance de rendu CSS, ça va peut-être un peu dénoter par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de parler quand on parle de web performance parce que les performances de rendu CSS c'est pas ce qui se passe au chargement, c'est pas ce qui se passe euh, quand on essaye de réduire le temps de latence, le temps de délai de, pour l'utilisateur. Les, euh, les performances de rendu CSS c'est vraiment euh, quelle, euh, quelle va être la, la, la fluidité de l'interface quand l'utilisateur essaye d'utiliser l'interface, donc c'est pas forcément plus rapide, c'est plutôt un ressenti souvent. Et quand l'utilisateur euh, utilise son interface, trop, il y a trois moments clés qui sont un peu critiques en termes de performance de rendu. Euh, le premier, c'est lors du défilement, donc tout ce qui va être scroll. Dès qu'on va vouloir défiler une page, euh, on va avoir plein d'événements. Alors, euh, sans parler de parallax, on peut avoir plein d'événements de rendu de, de in scroll qui font que euh, l'expérience peut être un peu lente pour l'utilisateur. On a les transitions, les animations CSS qui sont du coup maintenant beaucoup répandues et qu'on en fait un peu dans tous les sens pour donner un petit peu de dynamique aux pages. Et ça, eh ben, c'est aussi quelque chose qui doit être très fluide si on veut que ce soit satisfaisant pour l'utilisateur. Et enfin, lors de la manipulation de contenu, c'est-à-dire quand on va vouloir rajouter un élément, enlever un élément, eh ben, il faut que ce soit agréable pour l'utilisateur, il ne faut pas qu'on qu sente que ce soit difficile. Je vais prendre un exemple de ce que les gens peuvent arriver à faire pour améliorer les performances dans du CSS, je prends l'exemple d'Airbnb, qui ont complètement changé leur, design de leur site web. Ah oui, j'ai bien le, le micro. Est-ce que vous m'entendez ah, Super. Ils ont complètement changé leur design de leur application. Euh, ils avaient des, des ombres portées sur toute leur boîte de 10 pixels et assez, euh, assez projetées. Et ben, ils ont réduit à 3 pixels et 100 hectares assez peu de diffusion, parce que lors du défilement des pages, ben c'était assez lent pour certains, pour certains appareils. Et du coup, à réduire cette box shadow, ils ont permis d'améliorer l'accessibilité du site web, du coup de faire que plus de gens puissent accéder à un site web, mais aussi d'améliorer l'image de leur marque. Parce que quand on, va, quand on fait un site web et que le site est lent, le premier à pâtir, c'est l'image que votre produit projette et que votre marque projette. Donc on va présenter rapidement, moi c'est Thomas Zillioc, je suis expert CSS freelance. Je suis auteur d'un petit livre d'introduction à Flexbox qui s'appelle Départ immédiat pour Flexbox euh, que j'ai écrit avec le train de 13h37. Et en parlant de Flexbox, est-ce que vous saviez qu'on déconseille ces Flexbox pour le faire les gabarits de page Flexbox c'est un euh, genre l'outil euh, le, le plus puissant après grid, parce que maintenant on a grid, pour faire des layouts et euh, on va vous conseiller de ne pas l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est très lent à, à calculer les, les, la taille de chaque boîte. Et du coup, euh, bah, pour des raisons de performance, vaut mieux ne pas l'utiliser pour tout ce qui est euh, gabarit de trop haut niveau. Très déceptif aussi, on nous dit, il bah, faut pas faire de transformation sur des images SVG. -dire, SVG, c'est pareil, c'est un peu le truc ultime. C'est du vectoriel, on peut l'utiliser en petit, en grand, ce sera toujours net. On peut customiser euh, les, les, les couleurs en fonction du contexte. Et on dit, dit ah, c'est très très bien, hein, on adore. Mais euh, si tu fais une transformation, donc euh, une déformation, une rotation, un agrandissement, il eh n'y ben, euh, aura pas d'accélération matérielle euh, du navigateur, donc ça va être beaucoup plus lent. Donc euh, il vaut mieux pas l'utiliser. Donc euh, déception encore une fois. Mais en même temps, il faut savoir être à l'écoute des, des bonnes pratiques, d'être à l'écoute de euh, quest ce qu'il faut faire pour avoir des meilleures euh, performances dans du CSS, justement pour avoir ce côté, euh, ce côté agréable pour l'utilisateur. Autre petit tips. Euh, si vous avez des éléments euh, fixes dans votre page, et ben si vous rajoutez un peu de sel, des oignons et un Will Change Transform, et ben euh, votre euh, votre défilement va être directement plus performant. Et à chaque fois, c'est sourcé, hein, Ça c'est là c'est Force Kitchen. Avant c'était Khan Academy. Euh, avant c'était un expert de chez Google. Moi personnellement, je ça ressemble plus à des recettes de grand-mère qu'à des astuces fiables. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait de mettre un wheel change sur un élément va le rendre performant juste parce que c'est fixe. Si parce que c'est fixe il faut faire une opération, le navigateur doit le savoir. Le SVG c'est une image, est-ce que pourquoi mon image SVG est moins performante que mon image PNG Du coup, moi, pour moi c'est des recettes de grand-mère. Du coup, comment on fait pour passer le cap du, du est-ce que c'est des vraies astuces ou pas Alors déjà, J'en ai cité quatre. Les ombres de boîte chez Airbnb, Flexbox chez un expert de Google, les SVG chez Khan Academy et WheelChange pour les éléments fixes. Bon, si on lit déjà les articles, on est sur de la source récente, là, 2011, 2014, 2015. Si on parle dans notre langage, la première c'est Firefox 7, la dernière c'est Firefox 39, actuellement on a Firefox 64. Donc euh, on a des, des navigateurs qui euh, livre des nouvelles fonctionnalités, euh, Firefox, ils, livrent, ils ont livré carrément un nouveau moteur de rendu, euh, en partie en tout cas, euh, sur euh, toutes les six semaines, et nous, en fait, bah, on n'arrive pas à suivre, on ne peut pas euh, toutes les six semaines savoir comment fonctionne un Chrome, comment fonctionne un, un Firefox, et puis là, j'ai pris que deux que de navigateurs comme exemple. Du coup, comment on fait pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les, les gotchas, qu'est-ce qu qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit faire et ben moi, ma solution, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer par deux étapes. Tout d'abord, déjà, comment comprendre comment fonctionne le navigateur. Déjà, pouvoir éliminer euh, les choses qui, sont, euh, qui nous paraissent déjà un peu euh, surfaites, en disant, ok, ça, je ne comprends pas, j'ai compris comment marche un navigateur, mais cette astuce, j'ai l'impression qu'elle ne change rien dans le, dans le flux d'idées. Puis enfin, comment tester par soi-même C'est peut-être le plus important. Si les choses bougent toutes les six semaines, et ben peut-être que euh, le mieux, c'est de savoir si dans notre cas, dans notre projet, c'est un problème ou pas. Alors première étape, disséquons un navigateur. Un navigateur c'est ça. C'est une boîte noire dans laquelle moi je mets du HTML, je mets du CSS et à la sortie je veux bah, des pixels sur mon écran. Et ça marche très bien, moi ça me va cette vision-là du navigateur. J'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. Jusqu'au moment où on s'intéresse aux performances de rendu CSS parce qu'on lui a demandé de scroller une page, ce qui nous paraît quelque chose de très facile, et finalement, et ben, il n'y arrive pas, c'est lent. Du coup, dans ce cas-là, on va devoir essayer de réduire cette boîte noire et essayer d'arriver à, à des étapes plus simples. Qu'est-ce qui s'est passé dans le navigateur quand moi j'essaye de défiler la page et ben, On a le CSS, le HTML. Le navigateur va prendre l'HTML, il va en faire un DOM, donc un, un, un arbre de, de nœuds HTML. Le CSS, il va faire un CSS-OM, donc un arbre de nœuds euh, CSS. Il va les combiner ensemble. C'est l'étape de Rendering Tree, donc il va avoir un, un, tout un arbre de, de noeud HTML et pour chaque nœud HTML, il va savoir quelles règles CSS vont s'appliquer. On est loin d'avoir les pixels à l'écran, mais la première étape qui va nous intéresser, c'est qu'il va faire un layout. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant qu'il sait quelles règles s'appliquent à quel nœud et quel nœud et parent rendre quel nœud, il va pouvoir dire, ok, je vais calculer quelle est la taille et quelle est la position de chaque élément. Ce qui est intéressant, c'est que cette étape, c'est une étape bloquante. C'est-à-dire qu'en fait, quand le navigateur a commencé à calculer un layout, et ben il ne fait plus rien d'autre. Pour éviter qu'un JavaScript vienne changer la taille d'un élément alors qu'il est en train de la calculer. Donc ça, ça va être très pas bon en termes de perf, parce que ça veut dire que euh, si on déclenche très souvent des layouts, et ben le navigateur il est très souvent bloqué à faire ça, et pas faire autre chose. C'est très difficile de, de visualiser, alors je vous ai mis une un petite vidéo... Euh, de ce qui se passe sur cette page-là. Alors je vais remettre sur pause et on ne voit pas. Cette page-là qui est la page du coup d'une de, de vieille page de téléchargement de Firefox. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des éléments à positionner, donc le titre, les trois, les trois éléments de, de marketing, le, le bouton en haut, le gros bouton de téléchargement. Et, en fait, il va prendre chaque élément, voilà, c'est bas niveau, puis il va calculer la taille, la position par rapport à ses frères, puis la position de son parent, et puis il va tout placer. Voilà. Du coup après il sait quoi mettre où. Et puis, eh ben, s'il doit recommencer, il recommence. Là vous voyez, on recommence à refaire les autres des mêmes éléments parce qu'il y a dû avoir un changement dans la page et qu'il veut s'assurer que rien n'a bougé. Ça peut être très très long. Et, voilà c'est ralenti pour qu'on voit ce qui se passe. Et hop, il recommence encore une fois parce qu'il s'est passé quelque chose. La deuxième étape qui nous intéresse, c'est le Paint. Table de Paint, l'idée c'est d'aller calculer pour chaque boîte, pour chaque euh, nœud, quels sont les pixels qu'on va afficher à l'intérieur. Donc c'est-à-dire mettre l'image de fond, mettre la bordure, mettre le texte, ainsi de suite. Le truc qui est, qui est lent, en fait, dans cette étape-là, c'est qu'en fait, euh, ça c'est tout ce qui est calculé par le processeur et après on va l'envoyer à la carte graphique pour qu'il l'affiche à l'écran. Et du coup, il va falloir charger les données de, de l'un à l'autre. En fait, toute la carte graphique doit prendre toutes les données en, en mémoire. Donc c'est cette, cette partie-là qui peut être assez longue et qui euh, peut nous embêter. Et enfin, une troisième étape, qui est l'étape de composition. C'est juste en fait, de, de la carte graphique qui va donner l'ordre euh, d'afficher les pixels à l'écran. C'est une étape plutôt rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte graphique, ce n'est pas quelque chose de bête. C'est-à-dire que s'il si faut agrandir quelque chose, s'il si faut faire une rotation, s'il si faut... Des euh, déplacer quelque chose c'est pas un souci elle sait le faire c'est euh, comme ça en fait qu'on qu marche tous les jeux vidéo et tout ce qu'on a habitude de dans une projection dans l'espace c'est qu'en fait euh, bah, la carte graphique elle est, elle est douée de, de pouvoir faire tout ce qui est manipulation simple d'image Donc si on prend un exemple lors d'une transition sur une width donc c'est à dire qu'on va dire ben bah, moi je veux faire euh, ma width elle passe de 200 pixels à 400 pixels et ben on va déclencher un layout, parce que forcément on change la taille de notre boîte. Si on change la taille de notre boîte, on change la position de nos, nos frères, et puis on change la taille de nos parents, puis du coup on change la, taille, la position de nos oncles, et du coup, boum, on, on recalcule tout ce qui se passe en dessous de notre page pour savoir quelle est leur taille et leur position. Ça peut être très long, parce que si on fait un layout, on doit refaire un paint, si on fait un paint, on doit refaire une composition, c'est de la cascade. Alors que si je fais une transition sur le transform, ben c'est juste une composition. Parce que si je fais un transform scale x, ça va me permettre en fait juste d'agrandir la boîte, de l'étirer. Et ça, la carte graphique sait le faire. Du coup, pas besoin de, de faire une table quant, pas besoin de recharger les données en mémoire dans la carte graphique. La carte graphique a déjà la taille, la, les pixels pour chaque boîte. Tout ce qu'il va faire, c'est une opération matricielle sur les pixels. Et ça, c'est très facile pour le navigateur. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir faire quelque chose de fluide alors que l'autre, ça va être très compliqué de recalculer tout le layout de la page à 16, euh, en 16 000 secondes. Qu'est-ce que nous dit Vous voyez en bas, il y, y a les sources à chaque fois. Là, je vous ai mis CSS Trickers. CSS Trickers, c'est un, une page très déprimante qui va nous lister en fait, pour chaque propriété qu'est-ce qu'elle déclenche, et euh, si elle déclenche un layout, un paint ou une composition. Donc, globalement, c'est le site de la déprime, parce qu'en fait, il n'y a que trois propriétés qui nous permettent de ne déclencher qu'une composition, c'est opacité qui va nous permettre en fait de, de, de faire disparaître un, un élément d'un point de vue, euh, d'un point de vue pour le rendre transparent. Transforme, transform, c'est assez puissant. Hein, on peut faire des, des translate, des, des rotations, des scale. On peut aussi faire de la 3D avec et filter. Et en fait c'est pas c'est pas rien parce que même filter c'est quelque chose qu'on oublie mais euh, le support navigateur est grandissant, c'est vraiment puissant. On est à, en France, on est à plus de 90% de support navigateur et on peut faire des trucs vachement fous, genre euh, le, faire que quelque chose devienne en gris, donc on voit très bien l'animation où euh, on a plein de cartes et on passe au survol et l'image passe de gris à couleur et avec un petit effet de zoom. Ça, c'est faisable sans aucun euh, layout, sans aucun repaint de la page. Pareil, le flou, c'est quelque chose qui est hyper intéressant en design et ça ne coûtera rien. Du coup, il ne faut pas non plus euh, se déprimer sur « oui, euh, ça ne marchera jamais, on a, on a, moi ce que je veux faire, ça rentre pas dans ce qu'on a ». Avec ces trois propriétés qui sont opacity, transform et filter, on peut quand même faire plein de choses. Donc ça, c'est pour avoir une vision un peu, un peu globale de qu'est-ce que fait un navigateur. Euh, maintenant, dans votre projet, vous, vous allez devoir chasser en fait, les repaints ou les layouts, en fait savoir qu'est-ce qui prend du temps quand vous interagissez avec votre page. Tous les navigateurs sont livrés maintenant avec des dev tools euh, qui vous permettent en fait de traquer tout ça. De savoir en fait, d'aller mesurer qu'est-ce que fait euh, le navigateur quand vous interagissez avec la page. D'aller voir à quoi le navigateur a donné du temps. Ça, vous allez pouvoir identifier les layouts, les paints, les compositions, tout ce qu'on veut. C'est euh, pas agréable à lire. Euh, c'est pas agréable à traquer non plus parce qu'on doit lancer l'enregistrement le, et puis l'utiliser. Du coup, euh, au moins en premier euh, outil, ce que je conseille, c'est d'aller traquer les paints. Parce qu'en fait, les outils navigateurs pour traquer les paints sont hyper visuels, il n'y a pas de manipulation à faire. Et de toute façon, même si le layout est plus coûteux, s'il euh, y a layout, il y aura un paint. Donc vous verrez tout ce qui est coûteux. Donc par exemple, je vous montre le le... les Chrome DevTools pour revoir les Paint. Si ça se charge, par de performance. Ah, c'est moi qui ai pas appuyé sur Play, ok. Du coup, vous, vous ouvrez vos DevTools, donc pour ça, vous avez Ctrl contrôle I, vous avez un super hack dans la console de Wheel of Speed. Vous faites Show Console Drawer, c'est un truc qu'on voit jamais. Euh, et en bas, en fait, il y a un petit truc qui s'affichait, vous avez Rendering. Donc qui sur Rendering Là vous avez une petite coche qui s'appelle Paint Flashing qui permet en fait du coup de, de, de, mettre en, de mettre en valeur toutes les boîtes qui vont être repeintes quand vous interagissez avec. Vous voyez? Par exemple les animations des boutons, bon c'est la fête là. Euh, il se passe rien quand on passe sur un speaker. Par contre, vous voyez l'élément à gauche? C'est Super intéressant pour nous, alors je reviens. L'élément à gauche, quand on scroll, il est repeint. On continue. Alors ça nous paraissait vraiment une bêtise quand euh, moi je voyais en recette de grand-mère, il fallait mettre un wheel change en 2015. Mais euh, globalement, ce que, ce que nous dit la, la démo quand on teste c'est que oui, on a, encore, euh, on a encore des problèmes de, de repaint euh, dans Chrome pour les éléments qui sont en position fixe. Pour les Firefox DevTools, on est quand même très proche. Euh, sauf qu'on va avoir un truc intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir la fréquence à laquelle on fait le repaint. Donc pareil, on, on ouvre les DevTools et euh, cette fois-ci, on va aller dans Paramètres des DevTools. On va chercher boîte à outils dans la liste des paramètres. Et dans la boîte à outils, on a une, une qui s'appelle activer-désactiver la mise en surveillance des zones repeintes. Et en fait, à chaque fois qu'elle va être repeinte, elle va être repeinte d'une couleur différente, ce qui va nous permettre en fait, de voir si elle est repeinte régulièrement ou si c'est juste un one-shot. Donc après, il faut l'activer sur, sur le petit bouton haut. Et vous voyez, bon, bah, pour les boutons c'est pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Firefox, quand on passe au survol des images, lui, il se dit qu'il y a quelque chose à faire, donc vous pouvez faire une sorte de Pac-Man ou je ne sais pas. Par contre, euh, Firefox, quand on scroll, eh ben, il ne redessine pas le menu à gauche. Il n'a pas besoin. Il a compris que c'est un position fixe il lui a créé un layer euh, tout seul. Du coup, ben, en fait, les navigateurs ne fonctionnent pas tous pareil. Ils n'ont pas tous les mêmes optimisations. Alors, recette de grand-mère ou non du coup, on l'a vu pour le wheel change, c'est vrai pour Chrome. Il faut mettre un wheel change pour optimiser les layers qui sont en position fixe. C'est vrai, mais en même temps, si c'est un petit layer comme ce qu'on a vu pour le burger menu, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est ça qui va prendre du temps sur votre navigateur Si vous forcez euh, le fait de créer un nouveau layer, dans Firefox, bah lui il va peut-être prendre plus de mémoire, alors que peut-être Firefox l'aurait mis en mémoire qu'au moment où il allait commencer le défilement. D'ailleurs si vous voulez mettre trop de, un trop grand layer euh, en, en wheel Change avec Firefox, il va dire non non celui-là il est trop coûteux pour moi, je ne le mettrai pas. Donc en plus il ne vous écoute pas toujours, même si vous le demandez. Donc celui-là c'est vrai. On peut faire des transformations sur SVG Eh ben oui. C'est L'histoire vient en fait euh, que, euh, que bah, c'était déjà en 2014. Et euh, en fait, l'histoire s'est perdurée parce qu'il euh, y a toujours des bugs ouverts chez les navigateurs, parce qu'on ne peut pas euh, animer les, les sous-éléments de SVG. Vous ne pouvez pas animer un pass ou un groupe ou un circle. Vous ne pouvez qu'animer le SVG complet. Parce qu'en fait, le navigateur euh, va, tracer son, va dessiner son SVG. Il va faire une sorte d'image bitmap comme, euh, comme pour toutes les boîtes. On va l'agrandir. Quand il a fini de l'agrandir, quand l'animation est finie, il va refaire un, un repaint pour le refaire plus lisse mais si vous faites un, un, un mouvement d'un pass et ben il n'a pas il n'a pas gardé en mémoire la texture que du pass du coup on peut pas il, du coup il, a, il va faire des paints en continu donc faut faire attention c'est pas c'est pas bloquant vous pouvez si vous avez juste un pass de votre svg à changer vous pouvez le mettre dans un svg à côté et les superposer, et puis faire à bouger qu'un svg qui contient l'élément que vous voulez modifier et encore une fois, j'en ai parlé avec les, des développeurs de Firefox la semaine dernière, ils me disaient, oui actuellement, mais c'est des choses qu'on optimise maintenant. Donc est-ce que c'est vrai aujourd'hui, est-ce que c'est vrai demain, je ne sais pas. Alors Flexbox n'est pas lent du tout. C'est vrai qu'on a vu le layout, hein. c'est long hein, la, la vidéo du layout sur, sur la page de, des changements de Firefox. On voit qu'en fait, il doit calculer toutes les boîtes d'un fils pour savoir euh, quel est le parent. Et si on connaît un peu Flexbox, pour connaître la taille d'une boîte en Flexbox, on doit connaître le min-content de la boîte. C'est-à-dire qu'il faut connaître tout le rendu de ses enfants pour savoir quelle est leur taille minimum, quelle est leur taille maximum. Une fois qu'on connaît la taille minimum, et ben on va pouvoir euh, savoir en fonction des poids avec les autres frères, quelle est la taille de chacun, puis du coup redessiner ce qu'il y a dedans pour, en fonction de la taille réelle qu'ils ont. Donc, Instinctivement on se dit que ça va être très très lent et en fait ben non, les tests montrent qu'ils sont plutôt bons, par contre il y a eu plusieurs versions de la spec euh, de, de Flexbox euh, ça s'appelait displaybox à l'époque au lieu de displayflex et euh, pour le coup c'était très lent. Du coup d'une vérité qui était vraie sur les articles de 2011 qui disaient que displaybox était très lent et ben leur humeur est restée euh, jusqu'à après en disant ben et ben oui Flexbox est lent alors que ça ne l'est pas puisque une fois que l'aspect est arrivé, quoi, une fois que c'est en prod, les négateurs l'optimisent. Enfin, les ombres portées euh, ne sont pas redessinées au défilement. Alors, pour la petite histoire, c'était à propos des Chromebooks chez Airbnb, mais après, euh, les détails au milieu de l'article, souvent les gens oublient. Euh, vous avez vu, quand on fait défiler la page, il n'y a rien qui se dessine par défaut. Donc, en fait, ce n'était pas un souci. Par contre, c'est vrai que quand on est en période de, de. Quand on est en train de redessiner une boîte, on voit qu'il y a un problème avec les, les box shadow. Euh, C'est qu'en fait, euh, quand on fait un pain de la boîte, on dessine les pixels qui sont à l'intérieur. Alors que la box shadow va affecter les, les, les pix des pixels qui sont au-dessus des boîtes voisines. Donc euh, oui, c'était un peu plus lent au début, parce qu'on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas, pas, je pense, la façon de penser, de euh, navigateur pour dire « Ah, mais j'ai des pixels à l'intérieur qui vont impacter euh, mes petits copains parce que je vais dessiner des pixels sur leurs voisins. » Mais euh, ça, maintenant, ça a été largement optimisé. Et en plus, bah, de toute façon, dans le scroll principal de la page, on n'a pas de, de repay, ce qui est toujours pas vrai pour tous les scrolls imbriqués dans, le, dans la page. Si vous faites par exemple, un, ce appelle, moi j'appelle les buckets, c'est-à-dire à, à la Netflix ou à, la, à tous les sites maintenant en fait, où vous avez des, des listes horizontales de, de cartes et vous pouvez vous balader de gauche à droite, mais ben là vous avez un scroll qui n'est pas le scroll naturel de la page, et là en fait par défaut le navigateur ne met pas en cache euh, le, cette boîte là, donc quand vous allez vouloir Faire déplacer votre boîte horizontale par rapport à votre page, et ben, il va y avoir du repaint à fond. Donc la conclusion, c'est qu'il faut tester, mais ne croire personne, même pas moi, puisque dans six semaines, il y a des nouveaux navigateurs qui sortent de, de pour Firefox et pour Chrome. Et puis, ben, je vous remercie.